Bonjour, bonjour, je suis la voix de Google et je vais vous accompagner tout au long de ce best-of, bon visionnage. Au résultat, vous avez choisi pas n'importe quel jeu, mieux que Fortnite, mieux que les lives de Nartex en train de jouer à que à Trekmania parce qu'il est en train d'en faire en charbon là. Mesdames et messieurs, je lance le jeu, je sweep directement la scène dans la scène normale. Mesdames et messieurs, nous avons joué. Alors, je vous laisse deviner le jeu MDR, Lola, vous... Ouais, vous avez vu, c'est quel jeu <rire> Voilà, on va jouer un jeu Disney, parce que on n'avait pas de foutre idée. Pixar, j'espère que vous avez le nom du jeu, voilà. Bibi, me spoil pas tout de suite, <rire> je veux faire la surprise pour Youtube quand même. Quoi <rire> Voilà Ah ya Mais Meyamo Mais yamo. Ah Waouh Regardez ces effets spéciaux Waouh Waouh Waouh Oh des codes triches Waouh Allez on va hacker euh, On va hacker Fortnite On va les, les battre Allez on va jouer sérieusement Allez c'est parti <rire> Je vais faire un peu côté de Bois et de Moilly. Ouais, lit. <rire> oh putain, cette animation. Voilà, c'est lui. Oh, la canette. Crocon. <rire> <Gros> <rire> voilà. Ça c'est quand tu salues pas le bus. <rire> oh Révision c'est, ra... On dirait que ça me rappelle un peu euh... les... le jeu euh... les indestructible aussi. En effet, le jeu indestructible fut édité par THQ en 2004, le même éditeur que le jeu Wally. Alors, est-ce que je peux faire quelque chose avec ce fric Apparemment, je sais Oh Oh Eh hey hey, Eh les vegans <rire> Lol, je, je vous soulève <rire> Oh mon dieu, c'est horrible cette... <rire> oh merde, ça doit être horrible cette, ce game over. Tu es mort. Ma vie est déprimante, il faut que je, ch... faut que je change mon humeur. On pourrait mettre n'importe quelle musique dessus, ça fonctionnerait J'ai trouvé, il faut que je fasse une cascade. No way, OH MY OH MY OH MY GOD OH MY FUCKING GOD OH Voilà, j'aurais confié une technique de speedrun. Ah, mais j'imagine que ce jeu ça peut speedrun. Hein. Déjà que je vous demande de chercher le nom du cafard et que vous ne le donnez pas. Ah, il y a un truc à observer. Oula. Ah, toujours le sol électrique Voilà, tonton cul. <rire> tonton cul, Hugo. Ah ok, okay c'est celui-là. Je veux, veux celui-là. Non, je veux ce que t'avais jeté en produit. Un plot Waouh <rire> Theseر 4 are the shadow sites <laughs> <laughs> <laughs> J'ai gagné un truc, c'est génial. Merde, c'est un peu du caca. Merde, je voulais casser la caisse. Ah, quelle année était été créé le jeu D'après le site internet jeuxvideo.com, le jeu Wally fut créé en 2008. Imagine un truc de mille machin. Bien connu. On va creuser. Voilà, moi je creuse comme ça. Je crois que c'était un bazooka. Ah ah là Un autre live un un changement de t-shirt plus tard. Du coup, on va directement jouer, on va continuer euh, Wally, vu que c'était le jeu que vous avez le plus voté. Alors, on va expliquer ce qui s'est passé, c'est que, euh, on avait vu un petit pote, on l'a fait, salut mon pote Et après, il nous a mis une douille en disant, euh, je suis mort, connard <rire> Voilà. Et maintenant, on a récupéré la petite plante qui est l'objet du scénario du film, voilà. Euh... Oh Ptdr t'es Suis la sonde blanche... <rire> Suis le dildo blanche Ouhou <rire> Cet enchaînement... Et le tout pour la fin. <rire> Aime-moi! <rire> et le micro ici, sur ici là, pour, euh, pour parler et que vous entendrez plus ma voix correctement. Voilà. Et j'ai fait un peu du caca, mais c'est pas grave. Voilà. Non. <rire> ah ce nom! <rire> ah. Non Voilà. <rire> <coughs> je l'ai vu vite fait parce qu'il y avait une course poursuite, j'ai fait Continue à suivre le chariot qui amène Eve. Attention à ne pas tomber au sol. Les stewards... Les stewards C'est pas des, un acteur, lui <rire> Attends, là, il faudrait que je passe par là-bas. Non dans votre cul, dans votre cul. Oh merde, les flics. Vous aurez pas ma meuf Oh, je suis un monster killer. Wallis, c'est un film pour les enfants. Il euh, n'y a pas de violence, c'est de l'écologique. Tiens, prends ça dans ta gueule, la mère nature. Putain, le gros, comment il est Ouh. Ah la gueule, putain Ah, attends, il y a un truc à fouiller là. Voyons voir le gag du jour de Wally, en, <rire> en ramassant par ici. Oh, un canard Voyons voir qu'est-ce qu'il va faire. <rire> Putain, il y avait la tête de Wally un peu déprimante quand même. Putain, j'ai cru voir un moustique, mais je crois que c'est plutôt une mousse. Oui, euh, Bibi, je vais travailler à Netto. Qu'est-ce qu'il y a Tu critiques <rire> Dégage Hugo, faut utiliser le truc qui, que tu n'as pas un cerveau. Oh C'est drôle, ça. <rire> Petit merdeux. Est-ce qu'il y avait un problème sur, sur l'image <rire> Parce que ça faisait genre... Oui, voilà, j'étais pas le seul à le voir. Je voyais des trucs... Alors, je vous ai dit que ce jeu était fait par Activision. <rire> Oh Là ça c'est une technique de speedrun je pense hein Je vois que ça Parce que je pense que personne ne l'aurait jamais fait Tiens meurs toi Voilà j'ai toute ma street En oh c'est mignon hey, Fin du live Non je rigole